Salut tout le monde! On se retrouve donc sur la partie 2 euh, du test de la démo de My Time at Sandbox. Euh, je n'étais pas sûre de pouvoir faire une partie 2 parce que je vous avais fait un, un épisode assez long. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas essayer euh, de euh, faire une autre. Euh, un petit peu, de voir un petit peu plus de cette démo. Donc on y va. Ok, donc on avait le Crunch Nift. I'm starting a filter. Ok, c'est vrai que le jeu n'est pas en français, j'ai dormi depuis, donc j'avais oublié. Ok, donc Burgess, bonjour, nouveau builder, nouveau constructeur. Euh, c'est super que tu sois euh, ici, dans le désert. Je suis Burgess, le chef inspecteur. De, bah de, de, de recherche de, de, de, de sandrock. Bon, je vais pas tout traduire, hein. on va avancer. Qui il m'a donné de l'eau. Qui est une euh, denrée euh, assez rare, hein. donc il va falloir faire attention. Dans notre, au niveau de notre de notre, walk, de, de notre atelier en fait, euh, il nous recommande on y, quand on aura des plantations autour de notre de notre atelier de plutôt les arroser le matin ou juste euh, d'aller euh, aux alentours de la tour de loup pour, pour, pour chercher des oasis. Alors, je suis presque sûr que tu n'as pas... Euh, que tu ne vas pas courir après de l'eau. Euh, C'est pourquoi... Il faudra un peu voir pour le futur. Hein. Alors, il me demande d'aller voir euh, la tour de l'eau. Ok. Alors, euh, j'aimerais bien que ça arrête de courir tout seul. J'ai des mails, c'est tous les matins. On avait lancé du Metal Scrap pour faire euh, le, le, le crâne Lift. Alors, qu'est-ce qu'on a Nous avons une importante euh, euh, annonce ce soir à 19h dans le centre-ville. Ok. Et là, Owen. Hmm, J'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tu as des questions pour moi. Je peux te parler de cela. Oh elle se trouve au Moon Saloon, Au salon, au Blue Moon Saloon. Ok. Il se trouve, c'est N. Ok. Hop. Bon, ça fait plusieurs choses à faire. Écoutez, okay, on va, on va peut-être aller voir l'autre au, au Moon Saloon. Je recherchais mes touches, effectivement. Alors, le Monsaloni, il est là. Elle ne m'a pas donné d'œuf par contre. Je pense pas. Ou alors, j'ai pas vu. Alors. Qui c'était qui voulait me parler Je ne sais pas. Owen. Hey, tu es sûrement le nouveau euh, constructeur. Je suis plaisir de. Je, je ravie de te connaître. Je suis Owen. Je cours après le. Je cours dans le Blue Moon Saloon. Hmm. As-tu faim? Alors, I know you can walk up quite an appetite. After Swan in the Rain drop by any time. Il me demande si j'ai faim, sûrement qu'après tout ce que j'ai à faire, il est charmant le jeune homme. Euh, après tout ce que je fais, je dois être sûrement affamé. Il m'a donné un truc. Ok. Hugo. J'ai le nouveau budeur de la ville. Oh, on a découvert Hugo. Ou quelqu'un d'autre. Euh, C'est très bien. Vous êtes donc deux, il y a Mian et toi, tu dois être Shirel, l'autre builder. Non, je ne suis pas très ravi que tu sois là, je suis Hugo. Le forgeron de la ville, si tu as besoin de construire du matériel ou de level up euh, tes machines ou autres, armes, etc, euh, il est celui qu'il faudra qu'on trouve puisque c'est le meilleur d'après ce qu'il dit. qui est ici alors on a fait la connaissance de grèce c'est celle qui vend la nourriture dans la ville ok je crois qu'on avait déjà parlé dans l'épisode précédent on va regarder un petit peu ce qui se vend ici dans le mount salon je pense que c'est beaucoup de nourriture hein. Alors, on a moins de 5% de, de, de nourriture. Ouais, on a donc, c'est ici qu'on peut acheter ou vendre. Ce dont on n'a pas besoin. Alors, en haut, est-ce qu'il y a quelque chose Ce sont les chambres. Et ici, il n'y a personne. Il n'y a pas à avoir grand monde. Et un coffre on va pas le laisser bien sûr on a pris euh, deux repas ce qui est pas trop mal à vous dire Alors, rien d'autre on va redescendre hein, si je trouve le chemin Alors, le jeu a un petit peu de problème avec moi parce que je joue à moitié manette, à moitié souris, je vous l'avais dit. Il n'a pas l'air de trop... Euh, la démo n'a pas l'air d'aimer trop la manette, à vrai dire, pour les déplacements. Mais comment on ne peut pas rebâiller les touches, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, il faut qu'on aille... Euh, ben, je ne sais pas. On va suivre la flèche bleue. Apparemment, euh, on aurait quelque chose euh, ici, par là-bas. J'espère que notre collègue. Ah, s'il y a un coffre. De l'argent. Toujours bon à prendre. Apparemment, il y aurait quelqu'un euh, qui veut nous parler. Bon, les bleus, c'est quête secondaire. Normalement. Je dis bien normalement. Ce serait là Au Centre de recherche. Voilà, qu'est-ce qui peut me faire penser au docteur, mon époux qui était dans My Time à Portia euh, Je ne te choisirai pas à toi comme futur époux, c'est sûr. Alors, le nouveau budeur. Alors, c'est qui euh, Pourquoi. Euh, on pas été informé de cela Pourquoi je n'ai pas été informé de cela Un data datadisc. Hein tu peux m'expliquer les data, les data disques, euh, ben, sont des types d'objets euh, euh, qui sont. Il nous explique un hein, de la science, euh, qui sont faits en polycarbonate, etc. Un petit peu euh, ce qu'il y avait dans dans, dans My Time à Portia hein, au centre de recherche, euh, où il nous demande effectivement euh, de l'ancien temps euh, qui appartient, ces disques appartiennent à l'ancien temps. Des répliques des reliques euh, les data disques peuvent l'aider à créer des diaphragmes donc c'est exactement euh, ce qu'on avait euh, au niveau de nos scientifiques je crois que c'était sonia Et là, je me rappelle plus mais elle avait une tête assez marrante euh, qui nous demandait vous savez de leur amener des disques etc donc c'est la même chose sauf que là ceci a, ce sera acquis de euh, à qui on devra les remettre ok donc on a eu 100 gold on a pris 5 de réputation Ok, alors euh, nous avons deux objectifs donc de quête principale en jaune à aller voir. J'ai toujours tendance à ne pas passer par où il faut. Ça me permet aussi de trouver des coffres. Ah, Katori, qui est Katori Ah, tu dois être le nouveau... Euh, C'est l'entrepreneur euh, de la ville. Tu dois être le nouveau, euh, le nouveau constructeur. Enchanté de te connaître. Je suis Katori. Je pense que nous euh, allons travailler ensemble euh, énormément dans le futur. Ok. Alors, elle a un complexe apparemment. On, devra, on sera amené à travailler avec elle beaucoup plus tard ici, qu'est-ce que c'est ça doit être le panneau, je pense, où on peut mettre des annonces voilà, comme on avait dans My Time at, at Portia. alors, si par exemple euh, subscribe place ad pour 100 golds euh, tu peux acheter un avertissement euh, web, écoutez, on va test ok, on va s'abonner confirme Ok, on s'est abonné, on a payé pour se faire de la pub, bien que, voilà, peine, lui je pense que c'est notre nouveau, euh, allo, euh, comment il s'appelait, j'ai zappé, je l'avais dans l'autre, euh, dans l'autre épisode, mais là je ne me rappelle plus le nom, Higgins, voilà, c'est le nouveau Higgins, alors, il j'aille ici, mmh. Oui, oh, my goodness, je suis tombée. Ah Petite cinématique de combat avec justice. Salut Budder. Euh, Qu'est-ce que tu viens faire euh, aussi loin de ton de ton magasin? Ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, safe ici. Ce n'est pas sans danger. Pour différentes raisons, euh, les de Folk. Euh, sont sur le territoire bon, il nous parle un petit peu il nous explique euh, donc euh, qu'est-ce que c'est que ces bébêtes là qui sont revenus et donc il euh, y a Logan aussi donc ça c'est la nouvelle milice de la ville ok fais attention ok Bon bah écoutez euh, je ne sais pas il veut pas que. Non, il veut pas. C'est pas par là de toute façon que je dois aller. Mais bon. On va pas attaquer. On n'a pas d'armes de combat pour l'instant. On n'a qu'une pioche, une hache. On n'a pas eu de quoi se faire. Euh... Et oui, passer mon, mon marqueur. Oh là, faut que j'aille là-bas là-haut. Pourtant j'ai une flèche orange par ici. Au musée. D'accord. Au musée. Euh... On va aller voir au musée vite fait. J'espère que ma collègue n'est pas en train de bien s'appliquer à construire le truc pendant que moi je me balade. C'est pas vraiment. Mais bon, le but aussi de la démo, est de découvrir la ville. Donc là, c'est le forgeron. Alors, wanted Logan, c'est partout. Hein. Ah, Usur. On ne te connaît pas, toi. Salut. Hey, je suis Usur, le membre de la... de la... Oh, euh, je perds mes mots Le, de, vous savez des défenseurs civils locaux, de la garde civile en fait il euh, y a beaucoup de dangers euh, autour de la ville euh, un gang criminel envoyé par Logan des jigglers qui sont agressifs tu dois faire attention ok Alors, je ne sais pas ce que tu aimes encore euh, Aimes-tu euh, le sable Sinon, euh, j'ai de très mauvaise nouvelle pour toi. Tu m'étonnes, on est toi au milieu. Ok, donc échappe. On a un dromadaire, là. On peut, on peut lui goser, à lui, là Allô Sandy. Ok, Sandy, relationship. Ça va, ça va peut-être être... Vous vous rappelez, comme le chat et le chien, là, on va peut-être pouvoir avoir Sandy pour, pour se déplacer. Ça, ça serait marrant. Sur le. Bah oui, de toute façon, on l'avait vu dans le trailer qu'on va pouvoir se déplacer sur le... le chameau. Mais en fait, je suis pas allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Euh, on pouvait euh, vous rappeler, euh, dompter les lamas. Et euh, on avait aussi euh, le chat, le chien. Donc peut-être que le chameau va nous appartenir. Alors il parle d'un endroit, pour c'est la meilleure place, ils n'ont pas l'air trop d'accord. Il parle de combat. Donc il lui propose de lui, de lui de, de, de demander au forgeron de, de, de lui faire de, nouveaux, de nouvelles armes. Salut Builder en train de, de, de, de donner un cours d'art de prendre un cours d'art de combat avec blade ça a été très bien pour moi très cool alors euh, il dit qu'il a perdu quelque chose et je voudrais savoir si tu peux le construire pour lui bah écoutez, euh, on va faire euh, oui, moi, enfin je sais pas trop mais oui, très bien ne, mais, ne mets pas trop de temps oui, non mais ah, t'es mignon, il y a beaucoup de choses à faire quand même on se retrouve dans ce système de Maïta et moi pour ça, où on est pressé tout le temps par tout le monde euh, je pense que tu es capable de le crafter sur ton établi ok euh... donc on va repartir non, toujours pas c'est vers où aussi, c'est par là. On va peut-être récupérer. Euh, non, on ne peut pas là. Ah, j'ai peut-être pas ma pioche euh, en main. Non. Donc on va aller où on nous demande. Alors c'est tout droit. Enfin, tout droit à ma façon. Moi et mes chemins des colliers. ah ben zut alors bon déjà faut que j'enlève mon checkpoint d'ici euh, ben j'ai plus à aller nulle part map mon inventaire qui est pas mal full d'ailleurs mission donc on a le, le crâne à faire ah oui, on a deux trucs comme ça à faire aussi. Euh... Je dois ajouter de l'eau dans mon water tank à, à, à mon atelier. Et ici, je dois lui fabriquer ceci. Ok, voilà. C'est pas, pas gagné tout ça, dites-moi. Ah, ici on a Rio qu'on ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'il vend Arvio Il vend un petit peu de tout, j'ai l'impression. Alors de la nourriture, des meubles, des ingrédients, des épices. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer Écoutez, moi, je prends mon temps. Je préfère visiter un petit peu la ville plutôt que me ruer sur les quêtes. J'aurais bien assez le temps de faire ça quand euh, j'aurai euh, le jeu. 17h, hein. j'ai déjà perdu la journée. C'est vrai que le temps passe très, très vite dans, dans, dans ce jeu. On a tellement de trucs à faire que ça y est, ça commence. Euh, c'est pourtant qu'en anglais, j'ai déjà la tête comme une pastèque de savoir tout ce que j'ai à faire. Alors ici, je pense que c'est les chevaux. Pour acheter chaud et si je pense qu'on peut acheter de l'eau si je ne dis pas de bêtises je pense water shop ouais voilà alors euh, on peut acheter effectivement de l'engrais et de l'eau est-ce que je peux l'acheter ça Bon, on va en prendre un. On a pas mal de souffle. Qu'est-ce qu'ils vont d'autre On n'a pas grand-chose du bois. Ok. D'accord. On va aller à notre workshop. On va peut-être prendre des ressources, il si nous manque des choses. Alors. Ah oui, il y a le truc à 19h. Que j'oublie. Alors, euh, hop, c'est où Où c'est que c'est, s'il vous plaît La carte, les missions. Les événements. S'il vous plaît. Où sont-ils Caractère. On a, on a rencontré tous ces gens là non, je suis un peu surprise au niveau du calendrier ça, ça va peut-être être ajouté j'espère euh, alors je ne sais pas du tout où faut que j'aille à 19h mon dieu au secours on va parler à Mian. elle a pas l'air de se dépêcher pour y aller Oh, elle a fini le crâne de elle. Elle a fait la fournace. Hein. Moi aussi. J'ai dit à Ian. Ok. On verra ça plus tard. Elle a fini. Mais non, elle était meilleure que moi. En même temps, hein. J'ai pas trop bossé. Faut être honnête. Euh. Bah, je sais pas, je te suis, mais euh, on a une mmh. réunion à hein, 19h, à ne pas oublier. Peut-être qu'elle y va d'ailleurs. Si on rate la réunion, elle sera engueulée, hein. Je veux pas dire, mais. T'es où, Mian Oh, oh, oh, oh, oh. c'est Speedy Gonzalez hein. D'accord. Donc. Euh... Elle s'est fait deux fournasses. Ah, c'est pas bête. Je pourrais faire deux fournasses aussi. J'ai tendance à, à oublier. Et tu viens pas à la réunion, Yann C'est pas bien, ça. Euh, hop. On va aller à la réunion. Ça, on va se faire taper sur les doigts. Hop. Tout le monde est là. Ouh. Ouh. Alors. Bah évidemment, hein, comme dans My Time à Portia, le maire qui fait la présentation des nouveaux. Pourquoi j'ai des yeux marrons comme ça hein? enfin, Des ronds marrons autour de mes yeux, c'est bizarre. Euh, qui fait la présentation, bien sûr, à la communauté euh, des nouveaux builders, c'est-à-dire Miane et moi. Donc, exactement comme dans My Time à Portia, la célébration de présentation. Voilà. Pourquoi j'en dirais je discerne Enfin, j'enlève je... ça. Merci à tout le monde. Euh, Miyam dit donc merci tout le monde. Je suis vraiment euh, très excitée euh, de débuter ici. Euh, je vais faire mon, le mieux que je peux euh, pour, euh, bah, pour satisfaire Sandbox. Euh, Chirelle, est-ce que tu as quelque chose euh... bon, On va mettre, euh, j'espère être un, un bon builder. Ok Allez tout le monde. Euh... Nous avons beaucoup d'omelettes euh, machin. Donc ils font un banquet euh, pour célébrer notre arrivée et nous remercier. Donc elle m'a donné une omelette. J'ai gagné une omelette. Ici on peut voir tous les personnages. Alors on a Miguel qu'on n'a pas euh, rencontré. Miguel, c'est le pasteur. Oh bah je préférais le pasteur de maïtem à Portia. Ok, c'est le, le pasteur Miguel. Ok. Ici, qui c'est qu'on qu a qu'on n'a pas vu euh, Oui, Vivi. Vivi euh, Non. Vivi. C'est euh, la grand-mère de Taylor. Ok. Euh, qui c'est qu'on n'a pas vu tant qu'on a Amira, Amira, Amira, je te connais pas. Amira. C'est la, la, celle qui fait de la céramique et de la poterie, d'accord. Il y a quand même pas mal de choses. Burgess, Katori, Unser, tous ceux-là, on les connaît. Miguel, on vient d'apprendre. Pen, on sait qui c'est. Euh, Matilda, on connaît. Katori, on la connaît. Amira, on vient de lui parler. Alors, on va courir un petit peu plus vite pour essayer de rattraper. Mabel, on la connaît. La on la connaît. Owen aussi. Copper. Copper, on le connaît, il me semble. Copper. Ah non, c'est le mari. On connaît sa femme, mais on ne connaissait pas le mari. C'est celui qui s'occupe de la ferme. Ok. Bon, bah écoutez. La réunion nous a permis de, de, de connaître du monde. Alors, je crois qu'on nous fout plus marre à 23h. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau dans mon truc. Ici. Mon inventaire est fou, là. Pas cool. Ok. okay. Euh... Interagir Alors, ici, je peux... On met... Euh... Toujours. Euh... Bon, écoute, on va tout mettre. Je suis toujours en rouge ici. Hein. Adjuste, mais je n'en ai plus. Je suis toujours en rouge. Il me faudra de trop. Mon inventaire. Ah, toi, t'es en surcharge et j'ai foutu toute l'eau là-bas. Euh... Toi tu, tu, tu, tu... Oui, tu, tu n'es pas content, ce qui est normal. On va te mettre... Euh... Bah, écoute, on va te mettre du bois. J'en ai plus. D'accord. <rire> Cancel. Alors, bah, il va falloir qu'on se fasse un stockage, un petit... Un, un petit euh... Comment dire un... un petit coffre Cancel, non, je veux sortir. Éch... Échappe ça... Merci. Je peux pas te mettre plus de fuel. J'ai plus rien euh, pour pépère. Est-ce que je peux me faire un coffre parce que là je suis full en. Alors ça pour ça il me faut quoi Il me faut euh, du, du, du bois, du copper. j'en ai deux, de la pierre. Hein, ok, mais par contre je voudrais un petit coffre si c'est possible avant. Euh, ouais, mais j'ai rien pour le faire. Euh, de l'eau. Euh, dans les plantes sur les animaux ok ou alors on peut l'acheter aussi au, au, au commerce de la guilde euh, ici euh, j'avais pas mis le, le truc en construction non alors qu'est-ce qu'il voulait l'autre que je lui construise là revenons à nos moutons ça y est c'est parti c'est le bazar alors, on avait ça, donc, à construire. Euh, ici, on a, euh, il nous manque deux blocs euh, pour faire ça. Donc, on va voir si on peut euh, le faire. Non, il me faut de la pierre. Et ça, il me faut, euh, bah, de la pierre. De la pierre et du bois. Donc, euh, si on ne me met pas au plus avant, tout ira très bien. hop. j'ai du sable hein, pas mal en plus mon inventaire full c'est vrai j'ai oublié voilà j'ai l'inventaire qui est full je peux pas me faire de coffre ah euh, comment je vais faire euh, je vais peut-être mettre les métal. Euh, le métaux, les métal. oui je sais que mon inventaire est full je vais peut-être mettre le métal euh... tout ce qui est métal à, à fondre ça recycle. On va recycler tout. Je peux pas. full, La queue est foule. Ah oui, parce que ça marche plus. Confirme. J'ai plus de, de, de, de bois. Si, non. Non, j'en ai plus. Euh, je peux pas. Peut-être te mettre. Euh... Ça te met peut-être du carburant. Et deux tu veux pas euh... bon, je peux pas faire plus apparemment mais 700 sur 1700 ça m'aide pas à, à faire mon... mon truc là du coup euh... je voudrais faire un coffre mais je ne peux pas parce que je suis là j'ai mal géré mon truc est ce que je pourrais pas faire une autre, euh... autre fournace ça pourrait m'aider à aller plus vite hein. euh, notre four est-ce que j'ai ce qu'il faut, ah, qu faut je vais pas avoir ce qu'il faut je vais pas avoir ce qu'il faut et je ne... Ben... il y a un petit truc dommage faudrait que j'achète il un... faudrait que j'achète un... un coffre alors que je peux me le faire Il me manque tellement de trucs enfin, Je vais aller acheter un petit coffre, j'ai des sous Ça y est, c'est parti, on réfléchit à fond Encore faut-il que je retrouve le magasin Ici, le magasin Ah ouais, il faut que j'aille dormir Ah là, là là là là là là là là là Il faut vraiment que j'achète un coffre, tant pis ben, Normalement, je, je, je suis bête, j'aurais dû le faire dès le début Hop. Oui, je sais que mon inventaire est full. Allez, on va dodo. Confirme. Demain est un autre jour. Je vais essayer de lui refaire sa tête parce que vraiment les yeux ne sont, sont, sont pas terribles. Hein. Allez, debout. Ah, ouais, bah ouais j'ai pas fait attendre. Bah oui. Je n'ai pas fait à temps ma mission. Expire, hein, bah pourtant. Mais ouais, mais bon. Le problème étant ce maudit inventaire que je n'ai pas de place. Faut que j'essaye de trouver le, le, le marchand là. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. J'ai acheté un coffre, tant pis. Et je prévoirai mon coup euh, dès le départ, dès, le, dès que le jeu sortira. Pourtant, normalité, elle m'emportait. ça Sa première chose que j'ai faite. Essayer de, de, de, de faire mon, mes coffres pour me stocker les trucs assez rapidement. Par contre, je ne sais plus du tout où il est. Euh, Tant, t'as pas rencontré, je ne crois pas. Jensen. Jensen, le conducteur du train. D'accord. Ok. Exit. Je suis ravie de faire ta connaissance. Alors, vous savez que j'avais show... où était le magasin Heidi euh... On ne connaît pas Heidi. Heidi, l'architecte. Ok. Mais ça on voit un petit peu tous les persos. Alors, où est ce maudit magasin Alors, je pourrais regarder sur la map. Alors là, c'est les... la couture. Ici, là. Je crois que je peux acheter ici. On me sait, là. Est-ce qu'il a un coffre Il bon, faut que je me mette... Euh... Je peux Non. Je vais acheter un coffre. Tant pis. Parce que vraiment, il faut que je... Euh, 211. Allez, on l'achète. Oh, mon inventaire est fou. Ah je vais jeter un truc. Hein, obligé. Je ne sais pas quoi. On ne sait pas ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Hum, Qu'est-ce que c'est ceci Peut-être échangé contre des items spéciaux, donc non. Médicinal, est-ce que je peux lui vendre Peut-être que ça peut être bien ça de lui vendre. Est-ce que je peux te vendre quelque chose alors. Hein. Euh, buy all sell. Je vais, te vendre, euh, je vais te vendre ceci. Voilà, ça fait de la place. Normalement. Qu'est-ce que c'est ceci Il faut que je sorte de là peut-être pour voir. Inventaire. Je, je pense que c'est un truc d'armure. Euh. Ouais. Ben kick to use. Ça veut pas peut-être dans mon caractère ici oui je peux voir mes stats ici ça j'ai bien compris euh, accessoires à euh, ah, faut que je l'ai dans mon dans mon inventaire dans, enfin, dans ma barre de raccourci ok alors euh, elle est où la bague ici Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que ça se met... Euh... Ah, j'ai ça. Et j'ai un... Hop. D'accord. Par contre, faut que je lui arrange sa tête, la pauvre fille. Pourquoi ça a fait ça Ça n'a pas fait ça quand j'ai... Euh... Hop, on va lui acheter ça. Mon inventaire est full encore. Euh... Comment ça Ah oui, j'ai encore tout ça. Ça c'est quoi Pour l'écologie. Bah, peut-être lui vendre. S'il te plaît... Euh... On va regarder hein, ce qu'on peut lui vendre, ça fera de la place. Euh, Celle-là. Alors, on peut lui vendre. Ça on Ça c'est quoi Ah, ça met de la défense, ça aussi. Ok. Donc ça par contre, on peut lui vendre. Je veux te vendre ça. Je te vends les trois. Euh, Qu'est-ce que je peux te vendre Ici, c'est quoi, ça Ça n'a pas l'air très important, mais avec eux, on ne sait jamais. Une plante médicinale. Ça, on peut te vendre. On trouvera. Là, voilà, j'ai de la place pour un coffre, quand même, on ne va pas exagérer. Hein Donc, je voudrais t'acheter ceci. Merci alors, je vais pouvoir poser mon coffre et vider mon inventaire. J'avance pas du tout. Ça commence, il faut courir partout. Salut Sandy Ok, elle est pas très bavarde, mais on a monté un point de relation avec elle. Ok. Par contre, je perds du temps sur mes quêtes. Ça, c'est sûr et certain. Ah, des briques C'est venu d'où ça Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça On peut le, le casser non. non, non, non, non, non. Alors, on va aller vite euh, là-bas. Oui, je sais que mon inventaire est fou, mais laisse-moi le temps de poser mon coffre. C'est quand même hallucinant, cette affaire. On va le mettre euh, euh, comme ça. Voilà. Alors. Mais qu'est-ce que c'est tous ces trucs qu'on me donne Arrêtez, hein. arrêtez tout. Euh. Alors, on va pour stocker. Ouf. Alors, par contre, on va mettre euh, ça. Euh, on va mettre euh, ça. Ça, on peut l'équiper. Non, ça, je le reprends, s'il te plaît. Euh, ça, on va poser euh, tout ça là, puisque pour l'instant, je pense pas euh, en avoir l'utilité. Petits astico, pas beaucoup de bois, ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc là, on a des choses qui nous tombent dessus. Alors, euh, peut-on faire Il nous faut de la pierre. Okay. On a perdu le, le, le, le fait de pouvoir... Euh, comment dire Notre commande, là. On va être un petit peu aussi en même temps, hein Euh, De petits trucs, là. il me faut du bois aussi, faut que j'y pense. du bois. Est-ce que ça, ça va me donner du bois Ça me donne des cibres. J'ai un petit peu de bois. Est-ce que je peux taper des cactus Mais Il me faut une plus grosse hache. Vous m'étonnez, ils vont pas tout me donner comme ça. Hein Alors ici on va piocher. Ah mais je peux taper les cactus Je sais pas si ça va me donner euh... Qu'est-ce que ça me donne ces cactus Ah du bois Du bois, du bois, du bois, du bois J'en ai là aussi Un petit peu de bois, Non, j'ai dit change d'arme. Tu veux pas? Si non, c'est la pioche que je veux, pardon. Hop. Parce que ici, je peux te oui. J'ai presque plus de stamina. J'ai intérêt à faire gaffe. Hein. Euh, donc, on va revenir à peut-être prendre euh... ici. métal ça va pas vraiment m'être utile par la suite oui mais okay. on va revenir à notre atelier à pec on l'a pas rencontré pec bonjour je t'ai pas changé mes pantalons aujourd'hui je verrai ça pour demain si tu veux hein. après tout c'est toi qui il a fey Qui est un mineur aussi. Ok. Et Venti, on l'a rencontré. Euh, qui c'est qu'on n'aurait pas vu Pec, on l'a vu. Oui, je ne sais pas tout ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est Banma qu'on a rencontré déjà. Non. Une employée de la. Si on la connaît, elle. Non, on ne la connaissait pas. Je la confondais avec, euh, voilà, avec Venti qu'on connaît. Bon, alors, on va aller voir là-bas. on dirait pas mais ma stamina euh, n'est pas euh, super haute alors puis-je déjà euh, faire euh, euh, ceci ça m'arrangerait donc on en avait il m'en manquait ah oh là là il m'en manquait il m'en manquait deux J'en veux deux. Craft. Ok. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut J'en ai cinq, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme quatre euh, Ici. Il me manque du, du, du des sticks. Et pour faire des sticks. wooden d'un stick, combien m'en faut Ah Oh l'horreur L'enfer euh, Combien il me faut de sticks pour faire ça Il m'en faut deux. Deux sticks. Euh. Alors, hop, hop. Boudin stick, j'en veux deux. Craft. Voilà. Normalement, maintenant, on devrait pouvoir lui faire son truc. Voilà. Clique de blank space pour exit. Ok. Et il nous reste, euh, bien sûr, à, à faire bah, le truc, là. Euh, le crâne-niste. Alors. Euh... Ok, ça, avec le craft métal. Euh, je ferai je bien une fournaise de plus, si je peux. Plutôt je sais pas si je vais pouvoir le faire mais à voir alors euh, je vais aller déjà rendre les quêtes euh, que j'ai à rendre là-bas on en restera là-dessus pour cette partie 2 je pense qu'on aura vu pas mal de choses euh, par contre je vais sûrement le continuer en live sur Twitch donc n'hésitez pas à me retrouver en live sur la chaîne Twitch vous avez le lien Allez, on va rendre à peine euh, ce qu'il veut. Oh, merci, très bien. Ça résout tous ses problèmes. Il est content, tout va bien. J'ai une idée. Pourquoi euh... Des arts dangereux. Ta, ta, ta, ta. Maybe, peut-être que tu pourrais finalement... Euh... Attraper le, le fameux Logan. Qu'est-ce qu'il m'a donné La réputation de l'expérience et en a monté notre amitié avec lui. Il m'a laissé le, le, le bouclier Ah ouais Bah t'es pas si méchant en fait. Tu es pas notre Higgins local Non, je crois pas. Higgins ça serait pas Mian quand même. Je pense pas. Je pense pas. J'espère pas. donc comme on, on a pu voir on a maintenant euh, comment dire on a maintenant euh, une arme pour nous défendre Il va falloir que j'achète de l'eau aussi à moins que je puisse moi-même en faire voilà, où il est et hopper 45 poules là. Attendez, euh, 45 poules, 12 frères et sœurs. Oh my god. Euh... Ok, mais... Euh... sans drogue, une commission voilà c'est ça que je voulais te donner hey, hey très bien merci pour la commission ok on a vraiment sale tête hein, faut être honnête elle est pas belle du tout alors par contre ici euh... On a deux... Euh, combat zéro. Ok. Social zéro. Workshop zéro. Je sais pas trop là à quoi ça correspond. Donc on va essayer de se faire une autre... Il euh, bah, y a cette quête à faire. Une autre fournace. Hein. Je pense que ça peut être bien. Bien que je vois que tout le monde arrête de bosser. Comme d'habitude ils vont aller au bar je pense. Alors, ah, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça On va poser des quartz. Confirme. De la pierre, on n'en a pas de la pierre. Hein on a déjà tout bouffé en pierre. Je sais que je peux en trouver. On va même être au lien, hein. Je sens bien la chose. Hein. Je sais pas trop à quoi servent ces, euh, ces asticots là. Euh, on a un bouclier, hein, pour essayer de voir pour taper un mob. Qu'est-ce que ça fait maintenant D'accord. Seulement tu l'attaques pas dans le bon sens. Ok, ça ne doit pas être comme ça. Hein. Okay. Oui, bon, bah, comme on dit, hein, on retrouve, euh, ça c'est niveau 6, hein, moi je suis niveau 5. On va essayer d'en taper un. Ça ressemble un petit peu, ça correspondrait au lama. Ça, je pense que c'est pour pêcher euh, les, petits, euh, les petits asticots, là. Est-ce que tu es méchant, toi Je peux pas te taper euh, quand tu dors non ouais, en fait ils sont pas agressifs C'est la viande Ça correspond au lamas en fait Je pense qu'on pourra les monter cela aussi On a eu du lait de la viande Mais j'ai pas eu mes pierres Ici peut-être je vais pouvoir miner de la pierre on me met pas euh, au plus mal et si j'ai assez de stamina quoi que j'ai de quoi la remonter. Et bon vu que c'est la fin de la journée, ce serait un petit peu dommage d'utiliser la stamina pour ça. Ok, on va aller voir si on a la pierre peut-être là. Hop. De toute façon je pourrais pas. Non c'est du métal scrap. Je peux pas Ok Bon On va aller voir ça On a plus de stamina Hop Alors est-ce qu'on peut euh, Hop là Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire J'ai beaucoup de bazar mais pas ce qu'il va falloir J'ai de la pierre hein. Hop Du stone, du sable, je n'ai pas de sable. Stone, c'est pierre, hein, pourtant. Rock, que lui, stone. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu me dit Stone throws. Alors, attendez. Hop stone sauce je ne vois pas ah c'est ça d'accord euh, je ne sais pas combien il m'en faut deux je crois inventaire fou non rends lui moi je te mets le lait là dedans On en a déjà. Le métal, là. Hop. Le feu d'artifice, je sais pas trop à quoi ça sert. On pourra le revendre, ça. hop Des briques, des plumes. Alors, je pense que c'est bon, hein, là. Hop. Merci. Euh... Hop là. Alors, on peut en mettre... Confirme. Ensuite, euh, wooden stick. Ah oui, il faut que je fasse euh, ici. Du stick. Il m'en faut deux. Craft. Merci. Alors. Confirme. Ok, ça me fait une fournaise de plus. Comme ça, ça ira plus vite pour les lingots côté de l'autre évidemment je suis où je voulais là alors eux est-ce qu'on peut faire des lingots on n'a pas de cuivre céramique bottle ça quoi ça Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut ajouter euh, du carburant Parce que là, on est mal. Euh... 30. Ok. Euh, je ne sais pas ce qu'on. On n'a pas de. de... Alors qu'est-ce qu'il faut que je construise J'ai deux fournasses, mais je ne fous rien. Euh, alors il faut qu'on construise donc le, le, le, le schéma du, du Cran Lift euh, ici c'est le processeur donc on n'a pas les copper bars dans les ruines donc on peut l'acheter au magasin aussi donc non sauf qu'on le fasse à simple. Ok. Euh, donc il me faut des briques mais des briques euh combien m'en faut J'en ai deux. Au moment que 6 5 Alors 2 3 trois, trois. Je peux avoir plus. Ah il y en a déjà. Ah non Craft. je peux pas en faire plus de deux c'est très ennuyeux bon, remarquez j'ai pas d'autres pierres vous me direz alors euh, ici je peux faire quoi 2 sur 4 j'ai plus de pierres pourtant ça me dit 2 alors qu'est ce qu'il faut d'autre là-dedans euh, des briques alors des briques, du 5 euh, à petits et un stick. Deux, oh, tu peux m'en faire que deux, ok. C'est pas grave. Euh, deux petits sticks. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi Des cordes. Des cordes, il m'en faut 3 trois. trois cordes. Je vais pouvoir faire ça. Ah, peut-être pas là-dedans. J'ai pas l'impression que je puisse faire les cordes à ce niveau-là. Ça va peut-être être avec ce que je ne voulais pas faire. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien mis encore. Comment se font les cordes Avec la work tape Le L1. Ok. Alors, la, la corde, euh, la work table, on l'a pas la work table. Hein. Est-ce que je peux la faire Alors, on écrira le processeur. Donc, ça me donne une minerie et je ne peux pas. Il faudrait que j'aille miner. Voilà, c'est catastrophique. Dans la fournace. Ah, en utilisant le metal working. D'accord. Ok. Enfin, il y a tout un tas de, de systèmes là. On retrouve bien, bien, bien, hein, comme je le dis. On a un personnage est vraiment particulier je lui ai fait une tête la pauvre et je peux pas revenir en arrière hein. tant pis elle gardera la seule tête qu'elle a c'est pas gentil mais ok je, je peux taper avec un bout de bois défense Non, je, je préfère ça que taper avec un bout de poterie ça fait quoi défense de 4 points je peux le placer au musée il y a une attaque, mais je pas de défense. Okay. Écoutez, on va en rester là. Euh, on aura fait un, un, long un, un long deuxième épisode. Je vais continuer la démo sur, euh, sur Twitch en live, tranquillement. Euh, je n'en ferai pas plus au niveau de, de, des vidéos YouTube. Je préfère attendre sincèrement que le jeu soit sorti en version française, où on a, où on a plus de compréhension, plus de facilité, plutôt que chercher comme ça. En tout cas, euh, bah, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, de me faire vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Ma ma Portia Est-ce que vous êtes surpris Est-ce que vous êtes plutôt déçu un petit peu De retrouver les mêmes mécanismes, même si ce n'est pas la même histoire, les, les mêmes persos. Mais c'est quand même la même chose à faire. Hein. On retrouve bien euh, Panthéa là-dessus. Euh, en même temps... Comment faire mieux que My Time à Portia, je pense pas que ce soit faisable. Donc, euh, bah écoutez, j'attends vos retours. Sur ce, je vous fais plein bibi, bibis, plein de zoo, Et on se retrouve très vite pour une autre découverte ou pour la suite des Let's Play. Bye bye!